Euh, oui alors petite introduction euh, vidéo pour un contenu qui ne le sera lui pas euh, vidéo puisque je m'apprête à vous livrer je m'apprête à partager avec vous l'enregistrement audio d'une euh, conversation intitulée études de cas auparavant phone coaching avec Axel Axel on te passe le bonjour euh, pour te remercier d'avoir mis à disposition cette conversation des autres euh, petits chatons de la chaîne alors, dans cette conversation, il sera question, une fois n'est pas coutume, de développement personnel. Euh, ceux qui me connaissent euh, savent que je peux parfois faire preuve d'une certaine circonspection à l'égard de cette euh, discipline, on va dire, euh, pour les raisons que... Bon, j'ai été confronté de près. À titre personnel, je vous raconterai éventuellement cela un jour. Une Ma meilleure amie de l'époque euh, s'est complètement fait gouroutiser par un. Comment on pourrait appeler ça un, un, un professeur, un formateur, euh, qui vendait simplement des séminaires de. Alors ça couvrait tous les champs, hein. ça pouvait être la guérison physique des maladies, la performance professionnelle, euh, l'augmentation de, de sa souplesse physique, euh, de, son, de, ce, de, de son efficacité euh, amoureuse. Mais euh, encore une fois, au titre de préceptes, qui n'étaient même pas des préceptes, qui étaient des espèces de règles de vie, plus ou moins des postulats, jamais démontrés, jamais démontrables, et tous tirés... D'un néo-bouddhisme, hein, une espèce de transposition occidentalisée des principes bouddhistes, euh, euh, consistant à, entre autres, à lâcher prise, entre autres, à cesser de désirer, euh, le tout avec euh, écoute de, de différents sons, là, une dissonance stéréophonique visant à stimuler les cellules, enfin, les séminaires de développement personnel pur auxquels, auxquels j'ai eu l'occasion de participer m'ont très souvent effrayé, raison pour laquelle je me garde d'étiqueter mes contenus de la sorte. Voilà, moi je ne, je ne fais pas de l'incantation euh, d'une vague philosophie. Euh, de, de, de oriental, je fais de la mécanique avec des sentiments, mes démonstrations sont pragmatiques, même mes détracteurs ne peuvent me, me faire ce reproche. On peut me dire que je peux manquer de rondeur ou de bienveillance ou d'empathie par rapport à, ma, à mon interlocuteur, ce que j'accepte. Par contre, on, me reproche, on ne me reproche strictement jamais de manquer de rigueur dans mes démonstrations et dans mes enchaînements. Aujourd'hui, Axel me sollicite sur la problématique du, du, du changement c'est-à-dire de, de la refocalisation, c'est-à-dire, de faut-il se rapprocher d'une personne qui ne peut nous vouloir du bien, faut-il s'en éloigner, et, quand on, et quand, on est, quand on est simplement dans l'impossibilité physique de, de changer ou qu'on est tiré vers ses réflexes d'avant, eh bien, comment est-ce qu'on en instaure de nouveau Voilà, je vous propose une version de mon... L'analyse de ces problématiques. Ce n'est encore une fois, je ne, prétends que ce soit, je ne prétends pas que ce soit ni la seule, ni la meilleure. Je prétends par contre que c'est un développement personnel relativement euh, sérieux, hein, basé sur des préceptes. Euh, tout à l'heure, j'expliquais que je faisais de la mécanique avec les sentiments et pas de la psy -rose ou de la psychologie à l'eau de rose. Et bien, de la même façon, je fais du développement personnel avec des préceptes, on va dire, presque physiologiques. Hein, euh, il faut. Euh, avoir une, une petite connaissance du du fonctionnement du cerveau, du, du cortex, du, du cerveau, euh, du cortex, du néocortex, du striatum, hein, qui est la partie, euh, le centre de la motivation dans le cortex. Et euh, je présume, en tout cas j'affirme, euh, que ces raisonnements sont sérieux, ils sont bien sûr débattables et vous avez à votre disposition l'espace commentaire pour en débattre. Donc voilà, j'ai voulu en en exergue, en générique d'introduction, apporter cette petite nuance par rapport au développement personnel. Je sais que euh, cette nuance sera insuffisante, voire insignifiante pour beaucoup d'entre vous qui me diront « Mais comment, lui qui vend des séminaires, peut-il se permettre de cracher sur ses collègues ?» Eh bien d'abord, je ne crache pas, ou peut-être un postillon m'échappe-t-il de temps en temps, mais comme disait Bigard, « Les mâles ne piquent pas ». Et, et bah, écoutez, j'ai... J'ai eu l'expérience dans le réel de constater le contenu objectif euh, des formations en développement personnel et j'ai une opinion dessus. Voilà, que vous ne la partagiez pas, c'est votre droit, mais cette opinion est devenue une conviction. Bref, place à Axel vous êtes euh, familier de la chaîne, si vous ne l'étiez pas, ben je vous encourage, si vous vous intéressez aux relations humaines en général et accessoirement au, au développement personnel, à vous abonner à la chaîne du Mécanicien. Et pour les autres, je vous encourage, quand les contenus sont un petit peu longs comme aujourd'hui, à ne pas forcément attendre la fin pour commenter, mais à le faire au fur et à mesure en indiquant le, le minutage. Hein. Quand vous commentez euh, la, la, la vidéo, le contenu fait 45 minutes, quand vous commentez quelque chose à, à, la 12, à 12 minutes 43, vous tapez 12, de points. 43, Ce qui permettra aux gens, pour rebondir sur votre intervention, d'accéder à la phrase en, en question. Voilà. Euh, pour ceux qui chercheraient à réserver info, à une étude de cas, le lien est ici dessous. Et il, euh, à côté de lui, vous trouverez également le lien vers mes différents réseaux sociaux, Twitter, euh, Instagram et diverses pages Facebook. Alors Axel, tu es VIP, tu utilises un de tes phone coaching, un des phone coaching inclus dans ton forfait. On rappelle que l'abonnement VIP est une façon si vous aimez déjà mon contenu, je précise hein, si vous aimez déjà en italique, gras et souligné mon contenu, eh bien vous vous y abonnez et comme ça euh, c'est plus facile, chaque mois vous avez euh, un séminaire, euh, des trucs inédits, un phone coaching, etc. Si vous ne connaissez pas encore mon contenu payant, s'il vous plaît, commencez par en essayer un, au moins une demi-journée. Ne vous abonnez pas tout de suite VIP. Vous le faites si vous aimez déjà ce que je fais. Voilà. Euh, Axel, bon, ben, puisqu'on dit ton vrai prénom, on va également donner un autre petit détail qui est que depuis quelques semaines... Tu, tu as remplacé Sophie et tu t'occupes de l'accueil des VIP. C'est toi qui leur dis bonjour et c'est toi qui les oriente un petit peu euh, entre, leurs différentes, euh, entre leurs différents bénéfices pour activer leur compte, etc. etc. Mmh. Tu Tout à fait. Euh, Tu t'occupes gentiment, de façon bienveillante et bénévole de cette euh, fonction et j'en profite pour te demander donc si... Si tu es sûr après quoi Trois semaines, quatre semaines Quelque chose comme ça Oui, ça va faire euh, cinq semaines même peut-être Début que... janvier donc. Ah, début non, janvier. Non, mais mi-janvier, euh... mi début janvier. Ah, six semaines. Plus. Allez, allez, allez, allez. Allez, six, six semaines. semaines. Allez, allez. Euh, je te la fais à six semaines. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent Est-ce que tu comprends mieux maintenant certaines de mes réactions que peut-être tu comprenais un petit peu moins bien avant <rire> Euh, oui, c'est le cas parce que il est vrai que cela arrive assez souvent que les gens, en fait, ne lisent pas ou ne prennent pas en compte ce qu'on leur dit. Et donc, quand on leur envoie une instruction, ils ne l'exécutent pas ou l'exécutent à moitié, même si cette instruction, en fait, a pour but qu'ils puissent activer leur compte VIP pour lequel ils ont... Oui, et on oui. pa ne parle pas d'une instruction en 50 étapes. On ne parle pas du montage euh, d'une maquette de train euh, thermique à modèle réduit. On parle, on parle euh, par exemple, je ne sais pas, on parle d'imprimer euh, des conditions générales, de les signer et d'écrire, lu et approuvé. Ben, même ça, <rire> vas-y, raconte-nous. Même ça... Les gens, soit ont du mal, soit oublient une partie de la mention, euh, soit zap carrément et ont besoin qu'on leur rappelle, effectivement. Donc, euh, donc voilà, euh, un de mes nombreux auditeurs, followers, abonnés, fidèles, qui depuis, euh, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on se connaît, depuis 10 ans, tu me trouvais ouais. sans doute comme les autres, un petit peu irascible, un petit peu pointilleux, <rire> Euh, un petit peu euh, rapidement agacé, mais en fait, tu comprends en six semaines, vu le nombre de petits problèmes de ce genre que tu as eu, et tu multiplies ceci par euh, 6 fois 6, 36, tu le multiplies déjà par 9 pour arriver à un an, et tu le multiplies par 90 pour arriver à 10 ans, et tu peux peut-être comprendre qu'effectivement, quand les gens ne lisent pas, ne consultent pas, et euh, te posent des questions où il n'y a ni leur nom de famille, ni leur prénom, ni leur numéro de commande, ni leur reçu, ni la date de leur achat, ni rien. Euh, bon, voilà, on peut parfois répondre un petit peu sèchement. Je pense que tu t'en es maintenant aperçu. Et si tout le monde, en fait, avait, si tout le monde avait une expérience, ne serait-ce que minime, de la vie de l'autre, eh bien on ferait, des on ferait des jugements beaucoup moins à l'emporte-pièce. Je suis assez d'accord, je comprends l'agacement. Alors, je t'écoute. Alors, je t'appelle... Tu sais que tu es parce... enregistré, hein, tu, tu acceptes. Hein. Oui, je le sais et j'accepte. Donc, je te rappelle parce que il y a quelques temps, ce qui est toujours un peu le cas d'ailleurs, en fait, je, je traversais une phase moralement un peu difficile. Et Notre lot a je... Oui. Et j'avais très envie d'appeler mon ex pour euh, me faire consoler, d'orloter. Voilà. La faiblesse est humaine. Et sachant euh, notamment grâce à tes enseignements que c'était probablement une mauvaise idée, j'ai eu l'idée de t'appeler pour que tu m'expliques me, avec tes mots et avec tes concepts de sociologue pourquoi c'était une mauvaise idée dans l'espoir que ça... Euh, me dissuade et que ça m'aide à passer à autre chose. Oui, enfin, mes concepts de sociologue, bon, euh, <rire> pour être tout à fait précis, euh, ce que je mobilise aujourd'hui pour vous répondre, depuis quelques années, n'a plus grand chose à voir avec la sociologie. C'est la trousse à outils de Stéphane. Hein. Ce n'est pas la trousse à outils euh, de la sociologie, euh, ni, de la, euh, ni de la bourdeuzienne, ni même de l'individualisme méthodologique. C'est de plus en plus, et d'ailleurs dans quelques années, on, on s'abstiendra d'ailleurs complètement de mentionner la sociologie, on dira les concepts de Stéphane, la trousse à outils de Stéphane Edouard. La psychologie édouardienne. Ouais, la psychosociologie, faire de la mécanique avec les sentiments, faire de la logique avec les émotions, ça je veux bien. Après, euh, trousse à outils sociologique, ça devient de plus en plus le grand écart. C'est presque un oxymore, on va dire. Bon alors, euh, du coup donc, euh, tu, tu as reformulé la question que tu m'as posée il y a quelques jours quand je t'ai dit, euh, gardons-la pour un enregistrement, ça peut intéresser les chatons mais par contre je trouve que tu es un peu vague et un petit peu général, si tu ne leur expliques pas que ta fameuse ex est à la fois cause et problème, c'est à dire si tu, si tu ne leur expliques pas que ta morosité actuelle est en partie due à ta séparation avec cette personne, je trouve que le du coup, la description du problème n'est pas complète. Ok. Alors, je vais donner un peu plus de détails. Je me plaît. suis, je me suis séparé d'elle, ou plutôt, elle m'a quitté pour être très précis, en décembre. Nous étions ensemble depuis août. Oh, elle t'a quitté. La elle rais... a quitté euh... désolé, je, je suis désolé. Je suis désolé d'enculer les mouches. C'est pas encore tout à fait exact. Euh... Maintenant, ça, ça fait bien un mois que je n'ai plus trop de contact avec elle. Oui, non, mais sauf qu'elle t'a quitté, elle t'a quitté, il euh, y avait une raison. Oui, interne. oui. oui j'allais y venir. Il y avait venir. un facteur externe. Le facteur qui externe est, étant. Qui n'est pas le... la perte d'intérêt, qui n'est pas le désintérêt. Non. Le facteur externe étant que ses parents ont découvert notre relation et venant d'une communauté où l'exogamie est très mal vue ou est très mal acceptée, ils ont. Euh, insisté fortement, et en fait, ils lui ont dit que ça n'était pas possible, et du coup, entre moi et ses parents, ce que je peux comprendre, elle a choisi ses parents, la pression familiale, et la conformité au, à la dynamique de groupe, disons. Donc, et pour, être la tout, raison. pour être tout à fait complet, on précise que tu n'es pas en France. Je ne suis pas en France, je suis ni en même Asie. Ni même en Europe, et que euh, tu es un petit blanc, tu es un tout -bab. Je suis un grand blanc, mais oui, c'est ça. Je suis un, un grand requin blanc. Donc on précise, on précise à tous ceux qui fonctionnent par raccourci qu'il ne s'agit pas de discrimination de la communauté suprême des blancs de l'aurore boréale qui irait de Brest à Vladivostok versus le reste du monde. On précise que c'est le racisme ou la discrimination systémique la plus fréquente sur la planète qui est en fait celle des autres vers les Blancs. Hein. C'est-à-dire que tu, es, tu as été euh, exclu de la feuille de route de cette famille parce que tout simplement, tu es un petit Français, tu es un petit Toubab. Et dans leur euh, pays asiatique, euh, qu'on ne nommera pas parce que tu ne l'as pas nommé, donc je pense que si tu ne le nommes pas, tu as une raison, eh bien, euh, tu n'es simplement pas bon à marier. Hein. Tu es impur. Voilà, pour être là, honnête, elle est, elle est indienne... Euh, et elle fait partie de la diaspora indienne en Thaïlande, pour vraiment que les auditeurs aient accès un peu à, à tout le contexte. Voilà, donc si moi, comme ça, par excès d'humeur ou par humour bon enfant, je lâchais un mot un petit peu trop dur sur cette communauté, je serais immédiatement sanctionné, stigmatisé, ma vidéo serait démonétisée, enfin je vais dire démonétisée, de toute façon elle n'est pas monétisée, ma vidéo serait signalée. Et au bout de X signalement, elle serait retirée et je ferai l'objet d'un strike. Par contre, de leur côté, hein, évidemment, <rire> la discrimination, elle est parfaitement dans les mœurs. Et il n'y a pas de problème. Hein. Si tu es blanc, tu te la mets sur l'oreille. Tu n'épouseras pas notre fille. Hein. Exactement. On est bien d'accord. Hein, et ça ne fait pas les titres des journaux. Et ça n'est pas en colonne de gauche sur le Huffington Post. Et tu n'as pas des éditos d'Anne Sinclair pour dénoncer la discrimination. Non. Non. Et d'ailleurs, même si j'avais accès à ces colonnes, je n'irais pas. Bon. Eh bien, écoute, je te conseille de lire la citation en exergue de ma dernière vidéo, le débrief de mon passage sur C8. Et cette citation de Louis Powell, qui m'a été soumise par une de tes collègues VIP, qui s'appelle Caroline, à qui on passe le bonjour, dit qu'il faut, euh, faut toujours avoir un... Euh, pour être vraiment libre, il faut avoir un pied dans le camp adverse. Et donc, ce n'est pas, pas mal de lire une presse qui, pourtant, est emblématique, symptomatique, le centre névralgique de tout ce que tu exagères. Il faut toujours la lire et il faut toujours savoir ce que la nuit complote. Hein. Ce n'est pas être complotiste, c'est être, être libre, comme dit Powells. Donc, euh, alors, je pense que là, par contre, les, infos, les auditeurs qui étaient passés d'un stade où l'information était en carence d'infos, là, je pense qu'ils en ont largement assez, voire trop. Du coup, du coup, Axel, revenons à ta question. Ta question, c'est, j'ai mis fin, ou elle a mis fin, à la limite, peu importe, ce n'est pas le sujet, à une relation pour des raisons, euh, finalement, exogames à notre propre intérêt, pour des raisons de discrimination raciale, pour des raisons d'endogamie, de, pour des raisons, bon... Et donc, tu es en BAD, comme diraient les jeunes, tu es oui. rose. Et euh, tu hésites, euh, tu es tiré un petit peu vers... Euh, tu es poussé, tiré, enfin tu es attiré par cette personne et tu me dis, Stéphane, qu'est-ce que je dois faire C'est ça En gros, oui. Bon. Alors, ce que j'avais commencé à te dire, euh, avant, de te, avant de te suggérer de, de remettre à plus tard pour, pour pouvoir l'enregistrer et en faire profiter les chatons, euh, c'est que euh, ce que tu mettais en exergue, en fait, ce que ta situation de particulière mettait en exergue, il faut toujours se demander, finalement, à... il ne faut pas s'enorgueillir de l'unicité de sa situation, il faut toujours demander en l'étirant, la... en, en, en faisant ce qu'en mathématiques on appelle de la... Comment ça s'appelle quand on grandit une, une, une, une forme en géométrie Ah là là là, mes souvenirs de, de maths remontent, vous allez me le dire en commentaire. Hein. Euh, ce n'est pas une anamorphose, c'est une... Hein, on, prend, on prend un petit triangle et puis on agrandit chacun de ses côtés, <rire> chacun de, ses côtés de la même proportion pour arriver à un, autre, un triangle plus grand. Enfin, je l'ai sur le... il une, une, y, y a Morphie ou Phi dans quelque chose comme ça. Bon, bref, donc il faut toujours se demander, en, en s'excentrant et en s'élevant au-dessus de son cas particulier, finalement, euh, à quelle conformation géométrique ça correspond, c'est-à-dire dans quel type de... Dans, euh, on n'existe pas dans un vide social, à quel type, de, à quel type sociologique euh, mon, la, ma situation, finalement, correspond-elle À quoi ressemble-t-elle Quelle est la problématique Qu'est-ce qu'elle met en exergue Bon, toi, ce que tu mets en exergue, dans ton cas qui, évidemment, vu de ta chaise, a l'air unique au monde, et a l'air extrêmement euh, non duplicable, en réalité, c'est un, une problématique de manque. C'est une problématique mmh. de manque et de sevrage. C'est-à-dire que tu as été sevré brutalement d'une substance, sans ressentiment. Cette substance, c'est une substance humaine et c'est euh, ton ex-compagne. Vous n'étiez pas fiancé officiellement, j'imagine, c'était juste ta copine, donc ton ex-compagne. Ouais. Et évidemment, quand on est sevré de quelque chose, on est naturellement, physiologiquement, euh, tenté de le rechercher. À cela, j'avais dû... J'avais dû avancer deux embryons de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que ta, ta, ta, ta compagne, ton ex-compagne, ton ex elle, est, elle est tellement constituante du problème que je ne vois pas à quel titre elle pourrait être constituante de la solution. D'accord. Tu n'es pas en train d'aller chercher une personne tierce susceptible de te prêter une oreille bienveillante et une épaule accueillante et de te et de mettre en commun avec toi ces capacités d'analyse pour arriver euh, finalement à, un, euh, à une sorte de, euh, euh, finalement de, de, de, de, pas de récompense, mais de, comment dire, de, une forme de reconstruction, une forme de, de dépassement ou de transcendance. Ce n'est pas du tout ça. Tu es en train de chercher à te rapprocher de la personne qui est à l'origine de la situation actuelle. Donc déjà, du point de vue de la séquence causale, on va difficilement éteindre un feu avec les outils ayant permis de, de l'allumer. Mmh. Hein, C'est pas la logique du poison et du contrepoison. C'est pas la logique de euh, la lutte contre l'allergie où il faut prendre un petit peu, il faut ingérer ou euh, par, par perfusion cutanée. Il faut se frotter avec un petit peu de la, su de la substance euh, déclenchante, un petit peu du catalyseur, pour habituer le corps à ce qu'il ne soit plus allergique. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Là, tu as envie de retourner auprès de la personne qui génère, en tout cas, dont la famille, dont, dont, le, dont le, le polygone de sustentation, dont le cercle, dont la tribu, a généré le problème. Donc c'est certain qu'en retournant dans la tribu, qui t'a exclu pour des raisons de discrimination euh, ethnique et raciale, c'est certain que, déjà, au point de vue de l'enchaînement cause-conséquence, ça me paraît déjà assez foireux. Ensuite, euh, si je remonte encore d'un étage, et que là, je j'oblitère complètement l'aspect discrimination ethnique ou raciale, tu es simplement en manque. Oui. Euh, je te conseille la chanson de Sinclair d'ailleurs, qui est une très bonne chanson, et d'ailleurs dans sa version live Olympia 2002, elle sonne très très bien, euh, « Si j'étais en manque, saurais-tu me donner ce que j'attends de toi ?» euh, Tu es en manque, et simplement, euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu n'as pas le... Tu as la volonté, mais euh, cette volonté n'est pas orientée par ce que j'appelle le regard. Quand on est en manque de quelque chose... Il faut, savoir Il faut savoir déporter le regard et formuler dans le bon sens. Le problème de raisonner par manque, c'est qu'on peut déployer toute la bonne volonté pendant une durée indéfinie. Tant qu'on n'a pas reformulé et tant qu'on n'a pas déporté le regard, on se sentira toujours en souffrance et on se sentira toujours tendu dans un suprême effort qui est d'oublier l'objet du manque. Donc, mmh. à penser... Euh, je dois cesser de voir cette personne, je dois cesser de voir cette personne, je dois cesser de voir cette personne, comme à penser je dois cesser euh, de boire euh, de l'alcool systématiquement euh, dès que je fréquente des gens ou en rentrant du travail, ou comme à penser euh, je dois cesser de fumer, ou comme à penser je dois cesser telle ou telle mauvaise habitude, l'embranchement le, le, le, le, le, qui ne se fait pas, Enfin, la, la faiblesse structurelle de ce raisonnement, c'est que à penser « je ne dois plus faire quelque chose », en réalité, je renforce l'existence de cette chose. Et à force de me répéter « je ne dois pas penser à un éléphant, je ne dois pas penser à un éléphant, je ne dois pas penser à un éléphant », je ne fais que renforcer l'idée de l'éléphant dans mon esprit et mon incapacité à voir ailleurs. En réalité, mmh. c'est pas « je dois arrêter de penser à un éléphant » ou « je dois arrêter » D'appeler mon ex vide couille dès que je me sens un petit peu, euh, dès que je me sens un petit peu trop ballotté par la vie, même si on l'a tous fait. En réalité, c'est je suis, qu'est-ce que je gagne à délaisser cette branche? Hein si tu as déjà maintenu, si tu as déjà fait un, ton jardin, comme dirait Voltaire, si tu as déjà euh, pris soin d'une plante. Tu sais que prendre soin d'une plante, ce n'est pas seulement l'arroser, c'est également la nourrir et la tailler, et que tailler une plante, c'est décider quelle branche, décide, quelle branche doit y passer, pour que la sève disponible, qui n'est pas une quantité illimitée, mais qui est une quantité, mais qui est, qui est une quantité limitée, puisse euh, abreuver autre, des autres branches. Il faut en tailler certaines. Oui. Et donc, de la même façon, perdre une mauvaise habitude... C'est pas se répéter en boucle. J'ai tenu un jour, j'ai tenu deux jours, j'ai tenu une semaine. J'en suis à mon 377e jour sans avoir mangé de McDonald's. C'est qu'est-ce que j'ai à gagner Qu'est-ce qui m'attend Quel est l'univers des possibles beaucoup plus attrayant qui s'offre à moi maintenant que je me suis débarrassé de cette mauvaise habitude Et donc. La réalité, c'est que sans description claire et honnête de l'univers des possibles qui t'attend après avoir arrêté de mauvaises habitudes, tu ne feras que te répéter en comptant les jours et les mois combien de temps tu as survécu sans cette personne. Mais le simple, comme dit, comme disent tous les bouddhistes et notamment Alan Watts que j'écoute beaucoup en ce moment. Le simple fait de penser à ne plus désirer, hein, puisque tu sais que leur injonction, c'est ne désirez pas, ne désirez pas, le bonheur, c'est ne pas désirer, donc Allez. là, on est, on, est en, on est en étude de cas de développement personnel, donc euh, on aurait dû le dire plus tôt d'ailleurs, pour ceux qui s'attendaient à une étude de cas, euh, relation homme-femme, euh, ce n'est pas le cas, donc là, on est dans du pur développement personnel, tu ne peux pas arrêter de désirer en pensant j'arrête de désirer, on est bien d'accord Oui. Tu ne peux pas méditer en pensant, il faut que je médite maintenant. Mmh. Tu ne peux pas bander en pensant, il faut que je bande maintenant. Quand tu penses, il faut que je bande maintenant, tu es à peu, à peu près sûr que ça ne va pas arriver. On est bien d'accord Tu es peut-être oui. peut un peu jeune pour avoir eu l'occasion de le constater, euh, moi qui ai une décennie de plus que toi euh, Ça commence à, je, je peux te dire que rarement Mais quelquefois j'ai eu l'occasion de le constater euh, Quand tu penses que ça doit t'arriver Ça ne t'arrive pas D'accord Donc plutôt que de penser à combien De jours De semaines De mois Te séparent de l'objet euh, Que tu as tant désirer Déporte ton regard Et formule regarde ce que maintenant tu peux espérer, comme autre euh, partenaire, comme autre femme, potentiellement avec un clan et une tribu qui t'accueilleront à bras ouverts et qui te chériront et qui montreront de la curiosité et de l'intérêt pour toi plutôt que du rejet de la discrimination. Et je pense quand même qu'il y en a. Hein <rire> je, pense, je pense quand même que ce n'est pas la seule personne au monde à, à vouloir unir sa vie à la tienne. Et, et formule-le. C'est important de formuler les choses, surtout à ce stade-là. C'est qu -ce que, quel monde, quel univers des possibles j'ouvre avec cette nouvelle clé, cette clé de la liberté, cette clé que je me suis offerte en délaissant une autre clé qui m'emplissait toute la poche et qui était trop lourde et qui prenait toute la place. Mmh. Quand je délaisse une mauvaise habitude, je libère la place qu'elle prenait. Cette place pouvant être une place temporelle, c'est-à-dire le, le, le nombre d'heures qu'elle prenait dans ma journée, cette place pouvant être économique, l'argent qu'elle représente, mais ce n'est en général pas la première des motivations, parce que de toute façon, comme je l'avais dit euh, dans une vidéo récente qui a été beaucoup critiquée euh, près gilet jaunes, j'avais dit l'argent c'est très relatif, c'est très élastique, et il ne faut jamais trop demander aux gens où ils le mettent, parce que parfois on voit, des, on voit très souvent des aberrations, hein. Euh, ce sont les gens qui, qui, qui se plaignent le plus d'en manquer, qui finalement ont des postes de dépenses euh, aberrants, hein, aberrants, complètement aberrants. Donc, euh, se libérer d'une habitude ou se libérer d'une dépendance, comme c'est le cas, on est forcément dépendant de quelqu'un avec qui on a partagé sa vie pendant des années, c'est libérer une place économique, c'est libérer de l'argent, c'est libérer du temps. Et c'est généralement libérer la pensée, euh, c'est libérer le, le, la possibilité de penser à quelqu'un d'autre, dans ton cas sans se sentir coupable, ou euh, pour euh, les dépendants euh, alimentaires, toxicaux, tabac, etc. C'est en général retrouver un panel de saveurs qui avait complètement disparu parce que leur pastis, leur clope, ou leur euh, coke, ou je ne sais pas quoi, en réalité, sont des neuro-perturbants euh, tellement puissants qu'ils écrasent tout. C'est-à-dire que quand tu fumes, tout a le goût de clope, quoi. Et qu Il n'y a plus rien qui a le goût de ce que ça a. Tout est recouvert par cette couche. Donc, euh, en réalité, c'est qu'elle est... Qu est... Aujourd'hui, j'ai une personne qui emplit tout mon espace mental, j'ai un produit, le tabac, qui emplit tout mon tout mon palais et tout mon espace de saveur j'ai un, un, un, un, un alcool euh, le vin la bière ou le pastis qui emplit toutes les soirées avec mes amis j'ai une euh, j'ai une euh, un tic une habitude une dépendance une conformation qui remplit ma vie sociale ou intime en en y mettant fin je libère un espace monstrueux pour redevenir sensible et apprécier plein d'autres intérêts qui sont beaucoup plus riches. Mmh. Quand j'arrête le McDo, imaginons que je sois <coughs> dépendant au McDo, quand j'arrête le McDo, j'ai deux façons de formuler ma réalité. La première façon de formuler ma réalité, c'est... Il me reste des milliers et des milliers et des milliers de jours à vivre sans pouvoir toucher un Big Mac. Un Big Mac quel enfer. D'accord Ouais. La seconde version, c'est ne plus m'assommer me, me, et euh, m'asphyxier et me, me, me caler et me gaver de Big Mac m'offre la possibilité de découvrir un million de de produits et de saveurs bien meilleurs que le Big Mac ouais. donc c'est toujours en deux temps c'est déporter le regard et formuler je ne regarde pas le virage qui vient de ce, de ce, que je viens de passer ni le virage que je, sur lequel, dans lequel je suis tous ceux d'entre vous il y en a de moins en moins parce que nous vivons dans une société démécanisée. Tous ceux d'entre vous qui ont fait des stages de pilotage savent qu'après la position des mains sur le volant, le premier truc dont parle l'instructeur, c'est le regard. Vous devez regarder le prochain virage et pas celui dans lequel vous êtes. Et ça a l'air idiot et ça a l'air d'être bêta, c'est l'enfance de l'art à dire, mais à 100 ou 150 km h ce n'est plus le cas. Tu regardes devant ton capot. Et l'instructeur ne cesse de te dire, tu es en retard, tu regardes en retard, il faut regarder le virage devant. Donc un, je déporte le regard sur tout ce que cette ex-dépendance prenait comme espace, et je me dis, mais voilà le panel d'opportunités qui s'offre à moi maintenant, le panel de goût, le panel de rencontres, le panel d'autres formes de plaisir que celle-ci, on va dire, qui remplissait. 80% de l'espace disponible un petit peu comme si tu formatais ou si tu faisais de la place sur un disque dur hein mmh. tu as euh, tu as une espèce de, de tu as un disque dur qui a une taille limitée et dont 80 ou 90% euh, c'était euh, le, le, le téléchargement automatique incontrôlé euh, d'un nombre infini d'épisodes de la même série qui se renouvelait sans cesse, qui, qui était dupliqué, qui était mal effacé et qui te remplissait ton disque dur et qui faisait que ton, ton ordinateur devenait dysfonctionnel. Là, tu effaces ton disque dur et tu décides d'y mettre un petit peu de, de série, mais de ton choix, un petit peu de documentaire, un petit peu de, de ton travail, un petit peu de tes photos, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà. Tu ne vas pas te dire mon Dieu, j'ai perdu mes 80 téraoctets de, euh, de, de, de Netflix euh, dont, de toute façon, je n'allais plus jamais voir les 79 premiers. Tu te dis, je suis content, j'ai libéré de l'espace pour, pour euh, être en capacité de me rémerveiller d'autre chose. Donc ça, c'est détourner le regard. Et comme, le, comme on n'est pas en pilotage ou comme on n'est on est, on est pas dans quelque chose de manuel, le regard ne suffit pas, il faut reformuler. Tant qu'on n'a pas formulé les motifs précis et exacts qui nous ont fait couper une branche et les motifs précis et exacts qui nous font euh, en choisir une seconde, on n'est pas forcément en capacité de faire la transition. Certaines personnes sont assez bonnes à formuler... Pourquoi ils, ont quitté la, pourquoi ils ont coupé la branche A. Certaines personnes sont assez bonnes à formuler pourquoi ils, ils ont privilégié la branche B. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui est capable de formuler les deux. Hein. D'accord. Euh, je, vais, je vais te prendre un exemple euh, qui, qui est assez ancien, mais dont je me souviens, parce qu'il m'est arrivé hors du cadre de mon travail. Il m'est arrivé par des, par des, par des proches, par des amis de ma famille, des gens d'un certain âge, il y a quelques années, mon, mon arrière-tonton, euh, qu'on va, euh, qu va, euh, qu va appeler, peu importe, tout le monde s'en fout, bon, bref, un certain tonton, euh, qui n'est pas vraiment mon tonton, mais que j'appelais tonton, a été très, très, très, très chamboulé. Lui qui était euh, marié, ou paxé, ou je ne sais pas quoi, marié, bien sûr, euh, lui qui était marié avec, euh, bah donc, euh, donc avec sa femme, a été très, très, très, très chamboulé, euh, finalement, que euh, pendant la période où ils euh, étaient en train de se de se séparer, elle, euh, elle part avec, le, pas le premier venu, mais enfin, quelqu'un qui lui tournait autour. Et en réalité, bon, je, j on ne m'a jamais demandé de l'aider, et puis de toute façon, euh, notre rapport ferait que de toute façon c'est impossible, je ne serais pas écouté, mais il était tellement incapable de formuler la raison pour laquelle il était chamboulé, que je suis persuadé, que, alors ça fait des années que je ne l'ai pas vu, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore digéré. La vraie raison pour laquelle il était chamboulé, selon moi, c'était qu'il était probablement convaincu que euh, sa femme, euh, en qui il ne voyait plus qu'une espèce de euh, colocataire, tu vois, eh bien, ouais. étant, et bien, et dispose encore à son âge, ce sont des gens qui avaient une soixantaine d'années, peut-être 65, et eh bien qu'elle dispose encore à son âge du capital séduction nécessaire pour aller tout de suite trouver son remplaçant, alors que lui, qui régnait sur la maisonnée et qui se, qui se croyait au sommet de la pyramide économique et sexuelle, dans, dans leur petit village d'Auvergne, et bien lui qui se croyait au sommet de la pyramide économique et sexuelle, et bien quand il a voulu vivre de ses propres ailes et, et, et vivre la grande vie et avoir des aventures, eh bien, un mois ou deux plus tard, il était toujours tout seul, alors qu'elle, il a suffi d'un week-end, et au dancing, au bowling, ou je ne sais pas quoi, eh bien, euh, les boules ont roulé, si tu veux, au bowling. Et tant qu'il tant que, tant qu n'est pas, qu pas en mesure de formuler ce que je viens de dire, il n'est pas en mesure de passer à la suite. Passer à la suite, oublier quelque chose c'est le regard et l'esprit. Les yeux et l'esprit. Si tu n'as que les yeux ou que l'esprit, tu es en dissonance. C'est je regarde l'univers des possibilités qu'a a libéré la disparition de cette habitude ou de cette personne, le formatage de ce disque dur. Et quand j'ai les yeux fixés sur tout ce que je vais pouvoir mettre de bien dans mon disque dur maintenant que je l'ai libéré de ces 80 Teraoctets de sauvegardes automatiques inutiles, eh bien, je prends soin de me le graver dans la tête en le formulant. C'est-à-dire en ayant une conscience claire de pourquoi, pas seulement de « oui, c'est vachement mieux, c'est vachement mieux, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content », non, pourquoi et comment j'ai laissé ces 80 milliards d'octets de sauvegarde inutiles s'entasser et engraisser dans mon disque dur. Pourquoi ça s'est fait Pourquoi ça s'est fait Et pourquoi... Qu'est-ce que ça m'a apporté à l'époque Et pourquoi je n'en ai plus envie Si tu n'es pas capable de te dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai perduré, et pourquoi je n'en ai plus envie, alors, euh, c'est pas solide. Tu n'es pas, euh, pas armé. D'accord. Et le pourquoi, c'est ta faute. Hein. Les parents, dans ton, pour revenir à ton cas, là, pour réatterrir un petit peu, les parents sont une, une, une constante du système. Hein. C'est une constante de l'équation. Ce n'est pas une variable. Les parents n'ont jamais varié. Les parents n'ont jamais voulu de toi. Ouais. et tu l'as su, je ne sais pas quand, quand ton histoire s'est terminée, enfin je ne m'en souviens plus, ça doit faire 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, un peu moins que ça, tu le sais depuis le début. Les parents, c'est un élément du décor, c'est un élément du contexte, c'est une constante. Oui. Donc, c'est à toi, et, et tu, tu ne peux pas le faire en séance, je, je ne te demande pas de nous répondre aujourd'hui, c'est à toi de formuler clairement qu'est-ce que je suis allé foutre là-dedans Qu'est-ce que ça m'a apporté pour que j'y reste Et pourquoi aujourd'hui je ne tolère pas cette situation Tant que ça n'est pas clair, tant que, tu, tant que tu ne sais pas répondre à cela en une phrase, une phrase chacune, hein, donc deux, trois phrases, une phrase par sous-question, eh bien, tu n'es pas solide. Ta structure est friable, ta structure est molle. D'accord. Je, alors pour les plus bourrins et les plus binaires, parce qu'il y en a toujours, je suis allé dans cette relation parce que deux points complétés. Quand j'ai vu la tournure que prenaient les événements, je suis resté parce que deux points complétés. J'ai décidé de mettre fin à cette relation parce que deux points complétés. Je vais maintenant m'intéresser à deux points complétés. Ça, c'est pour la partie verbalisation. Et pour la partie regard, bon, ben, comme, comme son nom l'indique, ce n'est pas, pas verbalisable. C'est euh, se réémerveiller à tout ce que, toutes les possibilités que t'offre le, le, ce, ce nouvel espace disponible. Donc en l'occurrence, toi, on parle d'autres rencontres. Euh, pour un addict de la junk food, eh bien, on parle, on parle d'une découverte du goût et du plaisir, parce que la junk food, par définition, ça n'a pas de goût. Ça a une fonction qui est une fonction d'anesthésie. Hein, la, la junk food, ça a anesthésie par le gras, par le, par les glucides, par le, par le, le gluten, hein. euh, gluten mm -hmm. de glu. En fait, c'est de la colle. Ça anesthésie ton deuxième cerveau, qui est l'intestin, le, le, le, le cerveau du ventre, et ça te permet de... de, de ça t'insensibilise, en fait. Hein, C'est une insensibilisation. Euh, euh, -ce que, donc, du coup, retrouver cette sensibilité-là, à quel univers des possibles, à quel panel de goût ça m'ouvre Si j'arrête le Bédo, d'accord Le Bédo étant également une forme d'insensibilisation. Pour être plus précis, le Bédo... Euh, ce ça n'insensibilise pas, ça relativise. Ça permet de tout mettre au même niveau. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de grave et de moins grave. Finalement, tout, euh, tout est égal. Hein. Tout devient dérisoire. Euh, c'est pour ça que les gens qui fument, là, euh, j'ai ai, ai plein d'amis qui fument des, des joints. J'ai même mon voisin qui, qui fume des joints à chacune de ses ces soirées. Et pourtant, il a, il a plus de 60 ans et ses amis aussi. Euh, et ce ne sont pas des CSP moins, c'est des CSP++. Euh, ça permet de... En fait, tout devient risible. Je ne sais pas si tu fumes des joints, je ne pense pas. Non. Eh ben, tu vois que quand on... Quand, quand, moi non plus. Quand nous nous retrouvons dans des soirées de, de, de, de fumeurs de joints, par hasard, tu vois, tu, tu entends cette espèce de rire caractéristique que rien n'est important Ah oui. Oh là là. Voilà. Alors, plus, ce n'est pas grave, fume, ça n'est pas important. Hein Donc, il faut, il faut comprendre... Le, la, le mot, la motivation derrière les addictions. Et là, je viens de t'en donner deux exemples. La junk food, c'est en général des hypersensibles qui ont besoin, qui trouvent que c'est finalement un, un rapport coût-bénéfice assez intéressant de s'insensibiliser. Hein C'est-à-dire que mmh. oui, effectivement, ça a des impacts sur le corps, sur l'attrait physique du corps, sur la peau et sur la santé, mais finalement, ce sont des impacts assez facilement reversibles et donc pas très coûteux par rapport au confort de vie que m'apporte cette insensibilisation. Parce qu'on a tous fait l'expérience, même, le, même les gens qui s'alimentent bien comme moi, on a tous fait l'expérience, une fois de temps en temps, de prendre, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, le truc aux pommes de terre en entrée, euh, la blanquette de veau, au riz en plat et le tiramisu en dessert, c'est-à-dire une tonne de laitage, euh, une, une, une tonne de gras, une tonne de sucre, on passe l'après-midi, on est complètement dans les vapes. Quoi. Enfin, on est on est complètement ensuqué et on ne sent plus rien. On est à moitié endormi, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait, la cause. Tant que tu n'es pas en mesure de dire pourquoi je fais quelque chose, tu ne comprends pas. Donc, Qu'est-ce que, quel, quel était l'impact sur toi hein Quel était l'impact euh, à la fois vivifiant et mortifiant qu'avait cette femme sur toi pourquoi elle Pourquoi elle Pourquoi tu y es resté Pourquoi tu arrêtes Et qu'est-ce que maintenant, avec cet espace libéré, tu vas pouvoir te permettre Et ensuite, eh ben, c'est pour prolonger les faits, eh ben, faits c'est regarder et apprécier tout ce que cette dépendance t'empêchait de faire. En l'occurrence, tu peux aujourd'hui regarder et t'intéresser à des femmes qui, ou si tu l'avais fait à l'époque, tu te serais senti coupable parce que tu étais en couple. Oui. Très bien. Écoute, ça répond à ma question. Donc, euh, pour, les, pour ceux qui n'auraient rien compris à la démonstration, c'est une très mauvaise idée que d'aller tenter de résoudre un problème avec les outils qui ont participé à sa fabrication. Voilà. D'accord. Et, et, et je précise à ceux qui ne l'auraient pas compris, car je ne l'ai dit qu'en entrefilet, c'est-à-dire qu'entre les lignes, quand vous, quand vous cherchez à expliquer le motif d'une de vos addictions, ou de, etc., il ne peut jamais être externe. C'est-à-dire que ça ne peut jamais être que la publicité, ou la société, ou les propositions des autres. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. La publicité n'a jamais fait vendre un produit que les clients ne désirent pas acheter. Jamais. Jamais. Demandez à, au, au, au, à toutes les startups, à toutes les PME et à toutes les entreprises qui mettent la clé sous la porte dans le monde entier tous les jours. Ce sont des, des centaines en France et des milliers, euh, chaque, chaque, des milliers dans le monde, des dizaines de milliers. Elles ont toutes payé de la pub, toutes, pour vendre leurs produits. Et personne ne l'a acheté. La publicité ne fait pas vendre. La publicité entretient un mouvement qui apprécie le produit, enfin, hein, qui, elle entretient un mouvement auto-appréciatif, mais elle ne déclenche pas des ventes. Hein si toi et moi, on bâcle un produit de je ne sais quelle nature et que je mets euh, 100 000 euros de ma FQ monnaie pour acheter des pubs demain, on ne le vendra pas, Axel. Ce n'est pas comme ça. Donc, les causes de votre affection slash addiction ne sont pas externes. Ce n'est pas la publicité et ce n'est pas non plus les injonctions et les propositions des amis. Hein Moi, on m'a dit peut-être 50 fois dans ma vie d'aller me faire enculer. Je n'ai jamais appliqué à la, à la lettre cette consigne. Et j'imagine que toi non plus. Donc, ce n'est pas, pas parce qu'on te dit « va faire quelque chose » ou « tiens, prends-en » que tu es obligé de le faire. Hein? Ce n'est pas, pas externe. C'est vous. Pourquoi vous êtes-vous mis là-dedans Qu'est-ce que ça vous apporte en une phrase Une phrase. Ok Oui. Voilà, j'ai fait un petit peu mon Alan Watts. C'est-à-dire que nous avons, c'est une, une fois n'est pas coutume, cela faisait longtemps, nous avons essayé de faire du développement personnel pragmatique. Et sur ce, je vous renvoie, alors pour ceux qui auraient apprécié cette, ce raisonnement, je vous renvoie à la section développement personnel de mes formations sur matconsulting.fr. Dans le menu, vous allez sur développement personnel. Pour ceux qui apprécient déjà mon travail, c'est-à-dire qui possèdent déjà au moins un de mes séminaires payant, eh bien, je les encourage à devenir VIP pour prolonger. Et bon, alors évidemment, on pousse le référencement de la chaîne avec des likes et des commentaires, vous le savez. Et Axel, je coupe l'enregistrement. Tu restes simplement en ligne pour qu'on fasse un petit point sur les, les nouveaux VIPs en cours.